Bonjour les enfants, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire de Lila. Oui, c'est la topille parasol. Alors écoutez bien. Voici Marine, elle a fait un petit projet, il s'agit de la boussole. Marine dit le maître, la boussole est très réussie. Omar, lui, il a fait un petit jouet. C'est un mini tabouret. Omar, lui, termine à jouer un mini-tabouret. Pour Lila, cette fois, elle a bien réussi à faire un petit bijou, de poupée et un chapeau. Bravo Lila Mais par contre, et il boude. Il n'a pas réussi sa toupie. Alors, qui peut l'aider d'après vous Bien sûr, c'est Lila, c'est son ami. Alors, mais comment Écoutez maintenant pour savoir, la topie, le parasol. J'ai fini, déclare Marine. Elle admire sa boussole. Marine dit le maître, ta boussole est très réussie. Omar, lui, termine à jouer à un mini tabouret. Lila a fait un bijou de poppy, un chapeau. Et Lio, il boude. Sa topille est ratée. Il tourne le dos à la classe. Alors Marine pousse Lila du coude. Regarde, Elio, n'arrive pas à finir sa toupie. Je vais l'aider, dit Lila. Elle couvre la toupie d'une couleur dorée. Ajoute un clou et un bout de tissu. Mets le tout sur une soucoupe de sable. Elio, dit le maître. Ton parasol est très joli. Elio sourit et Marine souffle à Lila. Bravo, bravo, bravo. Alors, Lila, qu'est-ce qu'il a fait elle a fait une beau Elle a bien réussi. Omar, qu'est-ce qu'il a fait Elle a fait un petit jouet. C'est un mini tabouret. Lila a fait un jouet. Hum, un, un, oui, elle a fait un bijou de poupée et un chapeau. À vrai dire, oui. Il a fait un bijou de poupée et un chapeau. Mais Lio n'a pas réussi sa Alors, Marine. Alors, exactement Marine, regardons. Il dit à Lila. Hein, Lilo, il n'a pas réussi à faire sa toupie. Je vais l'aider, dit Lila. Il a transformé la toupie au parasol. Voilà, on va vous proposer maintenant des questions. Alors maintenant, partie orale. Les ateliers créatifs. Orale. Les ateliers créatifs. Compréhension débat, voici les questions. Que font les enfants en classe Pourquoi il y a au bout d'île? Que fait-il là pour l'aider Et toi, as-tu déjà fabriqué un objet Est-ce que tu peux nous raconter Compréhension débat. Les ateliers créatifs, c'est l'oral. Je répète encore fois les questions. Écoutez bien les enfants. Que font les enfants en classe Pourquoi il y a au bout de il Que fait Léla pour l'aider As-tu déjà fabriqué un objet Est-ce que tu peux nous raconter Je vous laisse bien sûr quelques moments à réfléchir et après on va discuter bien sûr sur les réponses. Alors les enfants, est-ce que vous avez bien répondu aux questions que font chaque enfant Alors pour Marine, oui, elle a déjà fait sa boussole. Elle a bien réussi. Marine dit le maître, ta boussole est très réussie. Pour Omar, il a bien terminé son petit jouet. C'est un mini tabouret. Omar, lui, termine un jouet, un mini tabouret. Alors, pour Lila, qu'est-ce qu'il a fait Et pour Elio Alors, Elio boude, car il n'a pas fait sa topie. Sa toupie est ratée. Alors Lila vient pour l'aider. Elle couvre la toupie d'une couleur dorée. Elle ajoute un clou et un bout de tissu. Mais le tout sur une soucoupe de sable. Et voilà le parasol. Alors Elio est tout à fait content. Alors, que font les enfants en classe Les enfants font des, ce qu'on appelle, des petits projets. Pour Marine, ce sera donc la boussole. Pour euh, Omar, ce sera donc un mini-tabouret. Pour euh, Elio, il n'a pas réussi à faire sa topie, mais malheureusement, mais malheureusement. Euh, Lila vient pour l'aider. Or, elle transforme sa topie au parasol. On dit la topie et le parasol. La topie et le parasol. Maintenant, la partie de lecture. J'ai fini, déclare Marine. Elle admire sa beau Marine dit le maître, ta boussole est très réussi. Omar, lui, termine à jouer un mini tabouret. Lila a fait un bijou de poupée et un chapeau. Et Elio, il boude, sa toupie est ratée. Il tourne le dos à la classe.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 N'oubliez pas que fond les enfants aussi, Lila a fait un petit projet. Alors, elle euh, a fait un bijou de poupie, un hein, chapeau. Voilà. Vous pouvez répéter plusieurs fois, hein, les enfants. Euh, allons. La prochaine histoire sera dans quoi Je vais chercher à la ferme. Histoire de Lila à la ferme. La prochaine fois, je vais vous raconter l'histoire de Lila à la ferme. A très bientôt.